Barbari, Barbari qui lève la tête. Ah, on laisse passer complètement de l'autre côté, on change de côté. Euh, Zahi, Bousmaa, euh, Barbari, au milieu, s'est coupé. Dagalou. Dagalou, ça part très vite avec euh, Aouad. Ah, il est coupé Awed. Un très bon retour de la défense. Et Belkhir, Belkhir, avec Belgilali, Belgilali. Bel qui va essayer de dribbler. Qui centre Aoudou et le retour de la défense. de dit l'arbitre Ce sera une faute commise par Zoé. Sur Belginali également. Il y a Dahman qui va s'inquiéter auprès de Belginali, le gardien but du MC Oran. Ah, il nous a sorti un beau match en cette seconde période, Dahman sur ces deux actions de frappe où il était bien placé et il a su euh, préserver ses cages, on revoit ici cette belle frappe et encore une fois ce beau plongeon et cette claquette du gardien euh, Darmen et un changement pour euh, le MCO rang, la sortie de Saïdi et l'entrée de Zama du côté du MCO Deuxième changement de Giovanni Soninas dans cette partie à 72 À la 72e minute de jeu. Dagoulou. Dagoulo avec Bourzama. Bourzama, oui. Baradja. qui part complètement sur le côté pour son équipe nécessaire. Le ballon toujours dans les pieds des joueurs du MC Aurore. Nate Slimane. Et il obtient la faute, le Nate Slimane. Nate Lehman qui a fait son rentrée en seconde période. Il avait débuté euh, sur le côté gauche du gardien. Donc ce swing là il a changé de côté. Il est de l'autre côté sur le côté droit. Et couffrant. Allez, à une trentaine de mètres. Euh, qui jouait euh, rapidement. Que dit monsieur l'arbitre oui, Non, on revient. Et on attend le coup de sifflet, estime M. Joavi, devant le joueur du MC Oran. Allez, ça sera une balle dans le paquet. Et il y a du monde dans la surface de réparation. Tous les joueurs de la sclora sont là. La balle directement frappée au-dessus de la transversale du gardien Seth De la part de Hawet, à l'image...